Chers Ultras, c'est une game démonstration de placement et d'utilisation de bouclier. Je souhaite un bon visionnage. Et surtout, regardez-moi cette boucherie. Voilà, c'est très simple. On va commencer, les gars, par euh, faire l'argent. Ça sert à rien de se dépêcher euh, de mettre euh, le bacon avant les œufs. Là, j'entends quelqu'un à droite. Je vois que j'ai un boost. Boost Il me retire une plaque. Et encore, il a tout do il a absolument tout donné pour la retirer. Donc, euh, on peut dire que c'est une victoire. Hop Maintenant, on loot ce qu'il il allait nous looter. L'utilisation du stuff, très importante. Avec chaque stuff, tu peux t'amuser. Tac J'ai un petit système trophy. Du coup... Comment prendre correctement un fight au bouclier c'est une très bonne question euh, Si je prends euh, cette arme je les one shot et ça va pas du tout être marrant Du coup je vais prendre plutôt le, Cette MP40 qu'on peut trouver partout au sol Et Nous allons partir sur un Tutoriel De comment manier le bouclier Alors déjà là, je vois que quelqu'un arrive tu vois Un quad Je Alors on, on met le bouclier, on vise le sol Paralysant le saut Slide, on passe sur le côté On se gratte la joue Et après cette gratte et la joue Juste après Vous pouvez aller le looter tranquillement d'accord À l'attendant On met le système trophy On constate que quel quelqu'un d'autre est là Les balles viennent de quelque part La vitre du bas est cassée C'est à dire qu'il en bas, On en profite pour se rapprocher Slide boubou On a le boubou hop, On casse ça il met frappe à dispersion. C'est son droit. Hop, on, on attend en fait le moment où il va se bloquer. Le moment où il en open, comme celui-là. Ça, c'est le moment. Hop, pareil. Et fois-ci, lui, on passe dans son dos, on se gratte la joue droite cette fois-ci. Et en même temps, on l'exécute. C'est en fait, c'est trouver le moment où on sait qu'ils vont pas trop se déplacer. C'est une sorte de lecture. C'est... Euh... C'est comme si tu rates ton pote Vous regardez dans les yeux profondément Et d'un seul coup il te met un doigt dans l'anus, tu vois Alors là, lui on, on se déplace tranquille Je pense qu'il va avoir du stuff Hop, on met la para Et hop, comme l'autre Et là, on se gratte le nez Voilà On re -shield. Et on est armé, voilà euh, Maintenant on va pouvoir ramasser ce sacoche On reprend le bouclier, toujours avoir le bouclier Et en fait quand on descend de la voiture Boum, on a le bouclier C'est pour ça que c'est important de monter avec le bouclier Vous voyez ce que je veux dire Oh, oh, il en est Andale Fuck you. Femme de ménage, je qu'est-ce qu'il dit Bon, quoi qu'il en soit On se dirige pour un autre fight Parce que, ben, on est un peu gr, -gr agressif tu vois Alors, les deux points que j'avais Ça s'avère que c'était deux points dans les airs Heureusement, il y a trois points ici On va donc aller mener notre enquête Tel le chat à moustache que nous sommes Hop, nous avons repéré un joueur Alors là, ben on, bouclier, paralysant à côté Ce chien en profite pour nous le voler Là, il recule On va en profiter pour reshielder. Et là, c'est la technique du grattage de l'œil C'est vraiment une technique longue à apprendre En fait, là, on prend l'information juste en sautant avec le boubou On peut imaginer une paralysante comme ça, tu vois Elle, elle est sublime Et on se gratte l'œil Très doucement En fait, certains murs comme ceux-là tu sais, tu sais que la paralysante va passer par dessus C'est une belle paralysante Oui je, je le reconnais aussi Mais euh, On pouvait tous la faire C'est juste apprendre les différents rebonds selon les matériaux Par exemple un rebond sur un mur ne sera pas le même rebond qu'au sol Donc euh, hop on se dirige On voit euh, qu'il y a un mec en bas Un mec en haut Un mec à mon niveau Et les deux sont en train de se foutre Sur la gueule un peu sévère c'est bien ça. Je pense qu'ils sont dans les escaliers. On va aller checker un coup d'œil. Le mec est bien avancé apparemment. Bam, il est encore. Il est encore plus haut. Paralysante par terre. Toujours pareil. En tant que ça. Alors, il faut savoir. Là ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer Pourquoi euh, Roi Lianos mes couilles là Il a pu me tirer dessus Je vais vous expliquer Parce qu'en fait Quand on paralyse quelqu'un S'il se met le moindre dégât explosif à côté Une grenade, frag, une syntaxe, un C4 Il se pisse dessus Non Non Non, non, non, non pas le dernier Mais s'il fait, le, il fait les, les trois premiers que je vous ai dit La paralysante va s'annuler ne me demandez pas comment, pourquoi C'est comme à l'époque où on se balançait une termite au pied Pour euh, désenclencher le truc Je crois que ça a été corrigé ça Non, là il, il, il vient de se sortir Il vient de se sortir De, de mon emprise Grâce au C4 alors là, alors là, comme vous pouvez le voir Il y a ce joueur qui s'est mis une propre frappe dessus Pour pas qu'on puisse le rush Alors ce que je vais Attends, il en profite pour s'enfuir ou Mais... Mais... Attends, il s'est mis une frappe dessus Il est sorti pendant la frappe Et là, il est en train de courir En bord de gaz, hors de zone Derrière ce bâtiment Mais t'es immonde Mais t'es quel genre de personne Bon, c'est forcément Une mauvaise personne, tu vois Je... Je crois qu'il est mort. Hein. Allez. Oh. Et. Euh... Et Undertaker qui était placé juste ici et qui vient de faire le coup de la corde à linge à ma voiture. Alors, ça, je. Je m'y attendais pas. Ah, les gars, le coup de la corde à linge, c'est. Tu sais pas d'où ça vient. Hein. Undertaker, je vous rappelle qu'il est sorti du cimetière. Enfin, son propre cercueil une fois, juste pour choper Triple H et se venger. Donc, euh, c'est le genre de choses qui. Qui rigole vraiment pas Il y Y'a absolument personne les gars À part là bas On va On va essayer d'aller vers cette personne Comme ça je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un push en extérieur Avec une voiture et un bouclier On a la personne On freine, on descend, direct on met la paralysante Elle est un peu loin, on en remet une direct On n'attend pas qu'il comprenne que c'est une para On passe dans son dos et on lui tire dans les, dans les glaouis une fois qu'on lui a tiré dans les glaouis, on s'intéresse à la personne qui est en train de nous rush en scred. On la voit mourir. On y retourne pour retirer dans les glaouis. Et hop on, a... on met ça. Et on se rend compte que la frappe qu'on a mis complètement par hasard vient de knock quelqu'un. Il a voulu reculer beaucoup et euh, c'était un joueur qui te regardait sûrement. Bren, avec une MP40 de base. Alors ça, ça veut dire qu'il y, um, y a une autre personne qui est dans le coin. Parce que lui, je l'ai tué et normalement, il devrait pas avoir de frappe de précision. Donc, on va faire ce qu'on appelle de la méfiatrie. On loot toujours avec un bouclier. On met un petit drone. Qu'est-ce qu'il raconte le drone Mais il raconte que dalle, les gars Hop, on se tourne. Et là, abas abasourdi par le hasard, on constate qu'il y a une braine en feu derrière nous. Et quand on le push, on voit qu'il est en train de s'enfuir. Alors, quelqu'un vient de nous le voler. Et là, on passe par le côté gauche en fait. Alors, je l'ai. Alors. Je l'ai tué avec la thermite parce que bah, on est quand même en train de jouer paraboubou. La thermite c'est la base. Faut pas trop non plus qu'on fasse des kills avec autre chose. Je rappelle que cette game est tout de même un tuto pour que des pangolins tueurs deviennent des pangolins meilleurs. Maintenant on va récupérer la voiture. Et on doit affronter Memory, qui est le gros gibier. Donc soi-disant le meilleur joueur quasiment de la game. Là, autant vous dire que la pression, elle est. Insane quand tu vas affronter ce genre de joueur T'as la boule au ventre Le nœud au cœur Tu, tu sais pas si tu vas t'en sortir Si tu vas mourir C'est vraiment très dur bon, En fait tu repères ce genre de personne Tu attends qu'il tire tu attends, Ou tu lui montres que tu vas pas bouger Et en fait en, faisant, en lui montrant que tu bouges pas comme ça Il va prendre confiance Il va faire que des cales Il va tenter de tirer dessus Et là c'est à ce moment là que tu sors la thermite Tu l'ajustes Et et là, tu l'enfermes dans son coin. Dans sa cabane de, de, de body bulldoer, là. Et tu tires dans la cabane en t'en battant les couilles. Et tu tues Memory, frérot. Fouah, l'action de ouf. Memory is taking down. Alors... Évidemment, j'aurais pu balancer une parade plus et une termine de puce, mais ça veut dire que je vais devoir attendre qu'elle se recharge, je vais pas pouvoir fight, c'est un bordel. Du coup, il vaut mieux taper une grosse marche arrière sur un mec, le rouler sur un orteil et le knock. Et quand on est à côté de lui... Parce que tuer avec style, c'est important. On change de place, on se met un petit drone ok on constate qu'un mec est paralysé ici on lui roule sur le pied alors il y a deux mecs qui arrivent il y en a un là et un ici donc je dois être rapide pour celui-là c'est ce que je fais je suis euh... je... alors là ce qu'on fait c'est qu'on re-shield on prend notre temps on rechigne Hop là Super Je sais pas Ah non Ok On, on passe toujours sur le corps Pour voir s'il n'y a pas un petit truc intéressant On ferme la porte Pour avoir qu'un côté à vérifier Et on recharge On prend notre temps Et avec le bouclier en fait Ce qui est bien c'est que Tu check à droite Tu check à gauche Tu vois rien Ok Tu prends la hauteur Check à droite Check à gauche Rien encore tu prends la caisse, tu te casses Ça sert à rien de passer 200 ans à vouloir te faire cuter que, la rotation par, par un joueur On sait pas où il est On sait pas où il est, on se tire Sûrement qu'il va nous tirer dessus Il suffit d'être patient, ça, ça va arriver Voilà On paralyse à gauche Et on lui vide un grand chargeur dessus Camper autour du shop C'est un peu un classique tu vois Bam, on repart. Je vais vous montrer comment fighter un joueur placé ici avec un sniper, du coup. Alors, le mieux, du coup, c'est d'évoluer par une zone inaccessible au sniper. Ah, je viens de repérer une autre personne en voulant aller tuer le sniper. Donc, on va faire une petite escale. Bon, juste on balance une... Là j'ai pris mon fight les gars. À la muerte de vida. À la vie à la mort les gars. Alors là, je me rends compte qu'il n'y a pas assez d'espace entre ce panier et ce truc pour passer. Mais pas de problème. Je passe comme ça. On fait un petit check troisième personne. Hop. Et on se rend compte qu'il y a toujours le sniper juste ici. Du coup, on va s'avancer vers le sniper. Il a l'air de savoir jouer. Une fois qu'on a fait la marche arrière, on balance la paralysante instant. On enchaîne sur la termite, On n'y arrive pas. On repart. Re la para. Et là, cette fois-ci, on va sur l'arme. Parce qu'on n'a pas que ça à foutre non plus. On lui accroche ça sur les couilles. Là, on attend un peu. Je sais qu'il y a le gaz et tout. Mais faut pas oublier que ce mec avec plein de shield. On recharge. Et là, il faut se souvenir qu'on n'a absolument plus rien à ce stade. Si on n'a plus de para, on n'a plus de termites. Mais il reste 13 personnes Donc ce rush un peu sauvageon En mode on va, je peux tuer personne d'autre après Bah c'est pas si grave Parce que je dois me placer en zone C'est Au final tu vois il y a plein de trucs à faire Il y a plein plein de trucs à faire Hop je mets un petit drone Hop on voit qu'il y a quelqu'un à droite Parfait Bientôt j'aurai une nouvelle paralysante. C'est à dire que bientôt je vais pouvoir re -rusher. On se déplace Il y a un mec juste là bas Alors, du coup, ça, c'est un joueur euh, qu'on appelle sans domicile fixe. C'est les, les joueurs clodo. On les retrouve souvent sous les ponts. Paul Aïe, aïe, aïe. Alors, celui-ci est... est c'est un original parce que mais on l'a retrouvé sur le pont. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on euh, qu peut voir un, un brigand, je, je, si je puis dire. Alors, le pire c'est qu'il est ténueux. Moi je conseille de toujours reculer quand c'est comme ça, accroupi. Alors, sinon, parce que sinon il te rend les peurs. Alors là, il m'a crack shield. Donc j'ai beso besoin, besoin de dead, entre guillemets. Je paralyse. Et pendant que j'ai paralysé, regardez, je remets un ping et je vais Shielder. Donc je sais exactement ce qu'il fait. Je sais qu'il est en train de s'avancer un peu. Hop, je suis full shield. Et je le vois s'enfuir, hors de question. Ah, je suis tellement content que tu sois mort. Alors, il y a un autre joueur, exactement au même endroit. Les stocks joueurs décident de ne pas me challenge. Alors, ce que je fais, c'est du coup, je prends mon arme légère et je me colle contre ce, cette paroi. Et après, quand tu veux prendre l'information, direct, tu prends le bouclier. Pas d'information pour le moment. Soit il est dans la maison, soit il a couru comme un ouf sur la droite. Et justement, quand tu avec le bouclier et que tu, tu check un peu tout, des fois, bah, les mecs ont le temps de prendre de la distance et tout. Là, on balance la para, instant, elle, elle est ratée, on en balance une deuxième, on enchaîne. Hop, et on part sur la termite et on en accroche une deuxième. Ça, euh, c'est un peu comme quand bah, vous prenez une part de galette des rois et tout. Alors là, on est en fin de game, donc on se balance ça instant, on réfléchit même pas et on se loot dedans parce qu'il peut y avoir un autre fight à tout moment. Alors là, on est face à trois maisons, donc trois, trois possibilités de personnes qui vont nous tirer dessus. On reprend notre arme légère, on part bord de zone et on rota. On fait une rotation. Commas pour arriver là en prenant la cover de cette maison avec les angles morts pour éviter de se faire tirer dessus par ces quatre maisons. Ça réduit de ouf, on va dire les possibilités de se faire fumer. OK Hop. Et quand on s'est passé à du monde, on avance avec le boubou. Hop, on check, tranquille. On n'est pas pressé. Hop, petite paralysante à l'intérieur, vu qu'on a la surprise qu'il y avait quelqu'un. Oh. Je suis mort. Il est mort. J'ai pris la position. Alors ça, c'est... Euh, ça, c'est m 6 quand tu paralyses. 18 kills. J'ai fait de mon mieux pour vous faire le meilleur tuto possible. Genre, j'ai tout commenté. Les gars, j'ai la gorge sèche tellement j'ai parlé. Sèche. C'était cool. Mais t'auras pas mieux, T'auras pas mieux, Didier. Va chier